Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on va parler de la version iOS 14.5 et cette version iOS 14.5 est sortie la semaine dernière en version développeur et elle est même sortie en version publique, je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet comment installer une version publique, je viens tout juste de vous faire comment installer la version développeur gratuitement, c'est dans la chaîne, n'hésitez pas à les voir et on va voir, cette mise à jour est très intéressante puisque... On a enfin le PIP, le picture in picture, l'image dans l'image avec YouTube à partir de Safari dans notre iPhone. C'est revenu, c'est parti, c'est revenu. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti Petite bataille entre Google et Apple, Apple avait sorti l'image dans l'image juste à la sortie iOS 14, Google l'a bloqué juste derrière et sous iOS 14.5 Beta 1 et Beta 2, on a cette fonction qui vient tout juste d'arriver. Le Pi, le Picture in Picture est maintenant disponible, je suis sous une version iOS 14.5 Beta 1, ça fonctionne sur Safari, ça fonctionne sur Google Chrome. Donc, si vous êtes en bêta public, dites-moi dans les commentaires si de votre côté, en bêta public ça fonctionne comme ça. Alors, cette fonction est vraiment très attendue par beaucoup de personnes, puisque avec cette fonction, le picture-in-picture, picture, on peut exécuter différentes tâches, on peut continuer à travailler tout en écoutant sa meilleure musique, tout en écoutant son meilleur YouTubeur. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur la chaîne Vision High Tech. Et c'est très simple, lorsque vous lancez une vidéo, en mettant en mode plein écran, tout en haut lorsque vous appuyez vous avez un petit bouton pour mettre donc le picture de in picture l'image dans l'image et avoir accès à vos vidéos en arrière-plan comme ici sur, sur votre écran vous Ce allez pouvoir en plus agrandir la vidéo ça, sans problème a et avoir vos meilleurs contenus tout en continuant le travail. Donc, ça c'est super cool et puis en aux espérant aux que Google ne rebloque pas cette fonction, fonction puisque c'était vraiment le combat entre Google et Apple lors de euh, la sortie euh, de cette seront, toute nouvelle option. Euh, on pouvait donc avoir le pi, le une iOS 14.5, bêta et bêta 2 répare ce problème. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà mis en place, si vous l'avez déjà, si déjà sur votre version bêta publique, ça m'intéresse vraiment. On peut même aller sur Google Chrome, ça fonctionne, c'est nickel. Alors bien sûr, vous savez que sur Vision Hightech, on parle d'accessibilité, et tout ceci est bien entendu accessible à VoiceOver. Alors, est-ce que vous-même, vous utilisez au niveau de l'accessibilité l'image dans l'image Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse. Alors, oui, cette fonction est très accessible au voiceover. On peut avoir accès aux différents boutons qui se trouvent. Ils sont nommés. On a accès aux boutons qui se trouvent dans la vidéo lorsqu'on a lancé l'image dans l'image. Donc, c'est vraiment super accessible. En plus, si on le désire, on peut éteindre notre iPhone et avoir accès en tâche de fond à la vidéo, au son de la vidéo, puisque certaines personnes qui n'ont pas besoin forcément de la vidéo peuvent utiliser le son et ça je trouve ça super génial. En espérant que Google ne nous retire pas cette nouvelle fonction sous iOS 14.5, je la trouve vraiment très sympathique et franchement elle peut être énormément utile à pas mal de monde lorsque vous travaillez d'avoir en arrière-plan une émission une musique 14h02. ou tout autre chose que vous iPhone, aimez gérer. D'ailleurs, même si vous lecture, fermez votre iPhone, iPhone vous avez la position, possibilité d'avoir accès lecture, aux différents lecture, boutons sur l'écran d'accueil, lecture, lecture, retour rapide, etc. Lecture, voilà, donc vous merci d'avoir pris un peu de temps, de temps de sur la chaîne Vision ITech. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez en fin, pas à la liker, à partager et comme d'habitude, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo sur Vision ITech. tech Profitez bien, protégez-vous et à bientôt. Salut à tous. Covid-19, l'Institut Pasteur révèle les lieux où l'on se contamine le plus. Bouton, en tête.